Je suis Bruno Bassac, je suis le responsable du département d'analyse crédit au sein de la direction GLBA. Ciné né mon quatrième filleul avec l'association Proxité. C'est un engagement que j'ai pris grâce à l'accord qu'il y a entre Proxité et la Société Générale et qui m'a donné envie de m'engager euh, voilà, il y a quatre ans chaque année en ayant le parrainage d'un jeune adulte qui m'est présenté par l'association. C'est très gratifiant, je pense que c'est utile et je pense qu'on arrive toujours à caser ça dans un agenda même chargé. Franchement moi je vous dis c'est la cinquième année et voilà je suis prêt à continuer parce que je trouve ça très très enrichissant. Je m'appelle Sinesso, j'ai 24 ans, je suis étudiant en première année de master en finance de marché. Avec Bruno ça se passe hyper bien, il m'aide sur beaucoup de plans que ce soit dans mes recherches d'alternance, comment euh, voilà, rédiger un bon CV. Comme il est déjà dans, dans un domaine professionnel que je veux intégrer, donc euh, on a beaucoup de choses en commun. Le parrainage chez Proxité, avant tout, c'est une rencontre. C'est un partage et un enrichissement mutuel qui va aider à faire grandir aussi bien euh, le jeune dans son parcours scolaire, professionnel, que le bénévole euh, qui va prendre le temps, euh, une heure par semaine, euh, d'accompagner un jeune euh, et de transmettre son savoir-faire, ses expériences pour l'aider à progresser. On a fait énormément de chemin ensemble et comme je le disais, j'ai énormément progressé. Il a beaucoup d'expérience, il sait euh, comment les choses se passent donc euh, moi ça, ça m'aide énormément. On a beaucoup de bénévoles qui nous disent euh, finalement le parrainage, chez sais c'est un peu ma bulle de la semaine. C'est-à-dire que je sors de mon quotidien, je vais voir mon jeune et je lui transmets quelque chose et en retour, euh, lui va m'apporter aussi quelque chose qui est très gratifiant et que je vais pouvoir utiliser quand je vais retourner à mon bureau.